Faut marcher dans les gens. Oh, hum. oh, ah, euh, le sac qui est aussi ah, grand Attends, attends, attends, attends. Quoi? Il y a des trous dans le C'est ah, pour ah, elle en fait non mais il les... ah, faut prendre des poches je veux dire il prend rien à la dernière pour courir avec Kazoui la chose à savoir pour courir avec Kazoui pour rester à plus dans le domaine de la vie regarde là j'appuie là tout le temps ouais. yeah, voilà. ah bah c'est oh. dans les nouveaux 這不 I don't know. I ça appuie sur Z mais le L c'est pas obligatoire Regarde, ta baisse c'est ta baisse et après ça sur l'objet bah là faut que tu appuies sur Z euh, je suis là il a mais un sur et appuie sur et Eu, non, c'est ah, pas là-dessus. pas ça. pas ça. C'est pas pas ça. C'est Ah, ça. Je... Ah, c'est je... ah, ah, C'est ça. Ah, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. ça. C'est pas ah. C'est ah. pas ah, ça. C'est pas ça. ça. ça. C'est oh, pas pas il c'est a un petit coup Ça quoi Il est Non Non Non Non Non quoi Non Non Non Non Non de 去 Là tu peux monter par là Regarde Là, là c'est où t'as été déjà Non, euh, peut-être aller vers là-bas. Oui. Ah oui, là il va se balancer des oranges, regarde là, il y a des trucs là. Pourquoi Bah il faut qu'il jette sur des trucs là, euh, les plaques. Hein Donc, euh, tu peux attendre et... ouais, euh... Non, il y a encore deux. On est autour de On je vais vous Je vais vous de je vais vous Je Je ah, j'en ai déjà ramassé Il attrapé alors il y en là, là il était a <rires> On c'est mieux euh, une... ouais. Okay. Ouais, non non non non non non non non non non non là non non non non non non non non non non non non là, donc, euh, devant, et là ça va les triangles pour euh... arrière Ah lui. Ah mais je Non je crois Il y a rien tuer Non. Ah. Non, mais un ah non, bah non, c'est pas... Ah, c'est à chaque fois Ah, c'est ah, trop, c'est c'est c'est Oh là là Ouais ça je l'ai déjà pris. Je qu'on la prend ça. C'est <rire> Ah, non, non, non. C'est comme ça. Ah, Ah, je te de oh là là Oh On deux. Ah, a, oh, y a -on oh, les, les chiens, les deux Oh là Oh ah, Oh le... ah, On a trois dans deux on en a encore une. Oh Oh Oh Oh Oh Oh Ah non, Ah si, si. Ah bon, bah Non mais il y en a encore une autre on, dans cette zone. En fait, on en a 4 ici. Mais oui, il va te parler. Euh. <coughs>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 dans le monde de la régie, euh... non, non, non, mais ça sert à rien à faire. Mmh. mais a... elle est là bas la sortie si je regarde là non Là là, non ah, le je... <rire> les là bon, va pas il y a encore deux de Celle-là. <rire> <le petit> <tousse> oh non! On va en tour. Je Parce que. Putain. T'es obligé que. Tu voulais faire d'autres actions ou quoi? Ah, un que... peu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 c'est bien, il faut bien Pas il faut là-haut. Mais tu dois faire un saut plus grand. Hey. Et tu dois oh. oh. oui, oh. ouais. Oh. Ouais. Oh. Bah ouais. oh. avec Z. C'est pas un petit peu de périssime. Non Non, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est Oh pas <coughs> Oh un hum. C'est T'as un, de... <rire> un problème de 3D du coup Ouais, c'est ouais, différent. c'est Tu l'as quoi droite On va plus vite Ah oh, okay. est Attends, enfin, chercher les 5 de Mumbo. Je bah, chercher une de la avec le pouvoir de Mumbo. Un, Un oiseau qui me porte. Un euh, oiseau qui porte bonjour. Un oiseau du monde. Il y pas Oh putain, je l'ai racheté. Il y Il d'un peu d'un de Mais euh, au fil du temps t'as en train de manger mmh. tous les points de cartes Quand tu joues pas à 3 potes Allez vu on les ramasser pas bon. Ouais, c'est pour le fait... Ah si au début on est obligé de les ramasser tout pourquoi encore des Arrête de shooter, c'est comme ça, je suis obligé de faire Ah bah ouais, il y avait un truc Il en faut 5, il y en Ah, magnifique. Ah, d'accord, on voudra revenir ici en le pouvoir de nombreux. je pense que le cas peut je peux il faudra sortir du niveau, on aura <rire> cool. mais... Attends. Attends, vais attends, voir voir <rire> attends, <rire> Ouais, est... Ah, il y a des oeufs au cul Oui Oui Ah il Ah a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 Ouais Qu'est-ce qu'il qui nous manque encore Voilà on a fait <rire> tout le niveau encore Oh on a tout fait là Il manque encore deux Et la chaise de photo dans le hub J'imagine que c'est la dernière quand même mais euh, il hein? est où pour, euh, dans où pour Là-haut, il y en avait un qui me l'avait écouté. Il est beau, il est Oui, oui. oui. Le bonbon. Ah non, il est là. Ah, ouais. Non mais tu vois, on a fait un peu de... Ah! Non, Bon, on d'accord, d'accord, d'accord, Bon, d'accord, ah, d'accord, ah, pas ah. d'accord, ah, d'accord, ah, de. Ah. d'accord, d'accord, c'est bon, il m'a transformé en plomb, Non, non c'est cool. Ouais, je m'en fous. T'as vu mon beau Du coup, il, il disait, On n'entend plus le faire Mais pourquoi t'as vu en rien là-bas, et ouais parce qu'ils m'ont dit t'es une toi t'es un mais tu vas pas J'ai les premiers jeux 3D bon à ça se ça à Donc, je pouvais pas le là dessus il qui ouais t'as l'air un deux eh allez ah, voilà là, je dans la... là, ça Donc, on a toutes les notes ici mais j'ai volé ses yeux ça pas Ah c'est un dans le... Ouais c'est vrai bon, ça a compté pour là donc euh, on a terminé ce mode. C'est bon je vais revenir pour le ça... Allez papa, la papa. Hey, papa. Moyen à bon, ah, t'as Bah je peux faire un arme ah, avec Kazoo Bah bougé Ouais, je suis pas mieux, ah, je vais me prendre des dégâts dessus. Ouais, je pense que j'y arpelle Ah, oh, c'est hein. pour les Non, voilà, j'ai appuyé sur F. au niveau non, non, non, non, non, non, non, va non, non, non, non, non, non, non, non, non, je sais pas niveau, bon, mais, bon. mais j'ai galéré pour, c est, c est, c est. Mais on n'en a pas besoin, on a besoin que 80, mmh. Mmh. Mmh. Voilà. Mais mmh. bien, moi je traverse. Mais j'ai fini le monde, Euh, ouais, on va faut passer, bah, je t'emmène au niveau. je Merde, je que je suis barré de chemin. Je Je suis gouré. Ouais, ah ouais, mais tu vois, On en fait, on s'en y peut-être pas changer dans l'eau. Voilà, ah. merde vous fais 80 non. Pour avancer… Maintenant, ça veut dire Papa il dit disparaît comme ça, va pas J'ai Jimmy Heure, euh, euh, bon. euh, jeux, un... Non. faut, euh, après, faut taper. il ouais, faut que il va Non, mais il faut et faire le coup de bec de... En fait, pour faire le coup de bec de le après. non non non non non non non non non non non tuer non non non non non non non non non non non non pas tuer, non non <coughs> ah, tout ça, ça mais du coup... On est pas mort. Non, Allez, mort. Allez, I think C'est pas le C'est pas le cas. est est il C'est ouais, C'est ah, il y a eu l'auto-sandier alors. qu'il y a deux à l'intérieur. Okay. Mm. Mm. Mm. Ah, t'as mm. oh, ça, va, mm. ah, ça fait comme un gros truc. Hein. C'est une tête de poser, regarde. Un... Ah. Oh non! Ah, dangereux. Il y a des trucs là, tout refaire. Bien, ça va, tu Tina. J'aurais dû aller rechercher les trucs là oh, <rire> de monstres, a Mais de t'as une pièce de pêche après, ce qui va le tuer. <cronique> que, euh, encore des vues. Ah, après, je peux aller chercher une nouvelle oh, ah, Mais qu'est-ce C'est toi qui a plus de nouveau, tout. Bon, Je aller chercher une, une autre, une autre. Je peux, Je veux rien avoir. Je veux rien pas. un rien il a veux rien oui parce que là on a rien non, il y en avait un à côté du tram C'est quoi C'est C'est à côté... c'est deux Non mais il y en a un, juste à côté du tram en fait Non Tu peux me dire non Là je brille. C'est pas à 200 coups disons j'en ai le temps là bah oh, bon, ouais Il oui, oui. Oui. Non il y a pas Il t'a parlé Il t'a parlé de quoi Il y a les c'est Ça fait trois fois. Ah, technique des coups de poing. Dans le deuxième il fait plus. Mais bon, mais on est début dans le niveau. Ramasse cette pièce. pour a... ah. D'accord. Rends... Cool, quoi Mais ramasse la pièce, tu encore ah. T'as pas eu mourir. Hein. Encore. Ah ah ouais. En plus tu pas la pièce. direct suis en revient Je suis Ouais, Ah non, attends, attends, je sais un peu. Apparemment, si on ne peut pas recevoir des dégâts, on peut le faire.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 mais là, il fait pareil deux bois, Il va finir de se Mais... C'est ça, C'est C'est pas des... Ouais, ouais, ouais. Oh, tu es là. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh il pas oh oh oh oh oh si tu ne pas nager pour récupérer le professeur, c'est un peu mal. Hein. C'est vrai, bonjour, il est bon de jouer, il reste grand-trich souvent. Il n'arrive pas à nager là-dedans. Il a fait du chimpon. Là, pourquoi il n'arrive pas à nager là-dedans Et tombe, tombe. Okay. On a que 23 notes Ouais, c'est vrai, je te dis que c'est bon, parce que maintenant, ils sont plus, euh, genre, facile à, à d'accès oh Bah c'est normal, un SP, il fait toujours... un SPR, il, met... il fait toujours le jeu avant Et après euh, il fait le truc à 3% pour ça ici il reste oh, bon a si longtemps sous l'eau Tiens un maître d'Apnée hein un quoi Ah l'heure ça, c'est Bah là c'est qui nage il c'est pas bonjour. Mais c'est pas Non, il peut pas nager, il a plus son. Le vu qu'il sait pas nager, il peut pas c'est ça. He's a... He's a... He's Le mieux c'est la de la Non dit, un peu le faire. Bon bah, je uh, <mène> ouais, là là là hein. faire. Tout... Ah ah, je vais le faire. le le Je vais le faire. Je Je Je Un tout de côté si tu montes sur les caisses. Et t'as dépassé. Un problème avec les petits points. tu, tu découvres pas, ah, on découre un oh, hein, peu. Ouais. Ah mais, un peu mon On met On met On met On se retrouve Et On On On On On On On On On Euh... Là à côté du dernier on a fait ta. Y'a pas un campard. Le gros là. À côté du gros je crois qu'il y en a encore le... là-bas. Prends pas tout si t'as pas attends. Ah bah Tiens, ça donne mon souvenir De quoi En fait si tu fais ça. Oui. Et ça, ça donne deux. Sur le train ah Ouais, oui. sur mon souvenir. Est-ce que tu t'inscrous tu Il y a un lot est de que Mais je t'ai dit Pourquoi faut la tuer avec, euh, avec du bec tu mal un deck comme ça. Oh elle saute mon Il même veux Au moins tu l'attaques bien, elle saute oui. non, pas. À ça. Oh puis là, oh. Toi, ça se tue. Derry tu comment tu les tues les mecs Derry oui. comment tu les tues Tu les, tu les découpes en oui. tout tu ah, t'as ah. ah. ah. ah. ah. ah. appuyé tout ah. avec mon... Ah. Non, mais bon. ah. Ouais Encore là, c'est incroyable bah, oui. Encore Encore Encore Péri comme on est là, on est là. Ah oui Dans la fin de l'unité, il faudra marquer par le jeu de par contre... Bah, mmh. il est juste là, l'autre. Euh... Ah ouais, ok De toute façon, même si tu récupères là et tu meurs, tu dois toujours je oh, Ah oui, pour marquer bon, Ah bon, ouais Pour marquer banjo. Bon le bon lever. 雨 okay, Non! Oui. Non! Oui. Non! C'est facile! Oui. Non! on ne peut pas tuer comme ça. Non! Non! Mm -hmm. Non! Non! Okay. Non! Moi, on va, et les les ouais. Ouais, va, va le faire avec si ouais. si juste... ah, ouais, le peu Super chasse même pas De quoi quoi couvert Moi, j'ai reçu le coup C'est bien, je suis un mec de non, tu plus longtemps je il a et quoi ce que ça, ça, ça, ça Monter sur le dos. Oh, tu 耶哦哦呼呼哦 yeah, oh Je vais voir, bah, je une voir, je vais c'est faisant un si... grand voir si... As de de vie, ben, pas de la que t'as eu le cadeau d'un poteau. OUH un Oh putain c'est bien la photo. Moi Non. non, non. C'est la dernière pièce euh, de On a remarqué. Non, il m'a téléporté le jeu. Il m'a téléporté son bouton. Ah il y a un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 je ne a pas ouais, Oui, bonjour à tous. Oui, a sur les arbres. 出 Comment tu connais qu'elle la ah, oui. ah ouais, là, là, là, là, là. Ah. Non, non, non, pas toi ah, je veux pas, Elle okay. ah, pas, euh... regarde, euh... Ah, c'est parce qu'on a regardé Sony X. J'ai pu mes points de On a que 4 points de vue en fait Il ah, je... que... nous en manquait Il nous était doux Comment j'ai plus de vie à deux Mais j'ai fait plein de trucs hein. Je suis rentré dans un mur, je tout fait quasiment bas Quasiment bien, on m'emmène dans un coin et je là Amelia, il n'y a rien qui se il Non. Non pas des trucs de Boca non Non, non Non, non, non du coup je vais m'arrêter là non mmh. t'as mmh. <coughs> tout Ah tu je le je faire un le reste de tout hein main, notes je les prends je que je pense que c'est tout. je pense c'est Si je pense que je je suis garde là ça, ouais, ça, bon. ça, ça, ça, euh, Je n'arrive pas Toutes les notes non, ils sont... Ah bah le vin, mais je, pour... je, veux... je vais faire des trucs en pour... de faire des choses à pour... ah, des mises à de jour 4 sur 10. Non. Ah oh non. Ah non. tous non. Ah non. on a 12, marqué 12. Mais j'en ai encore une Ah oui, on peut y aller par Ah oui, on a plein. Et ben, si je m'apprends beaucoup, mmh. il de commencer à... Mmh. Oh, je pense avoir aussi... mmh. 3, mmh. 4 sur un arbre. En fait. mmh. Mmh. après enfin, je sais pas qu'est ce que... non mais en fait ils reviennent en fait les jeux de... bah tout revient en fait au moment tu dois ramasser enfin, que t'as... <rire> vu que part pas en... ramassé <rire> <rire>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 Ah, je me suis fait exploser par une mine. Non mais bon, je vais... Ah, il y a le Non, oh, je suis pas il plein de oh, mais c'est sûr qu'on peut la caméra Alors, <coughs> bah il a re redécouvert. <coughs> oh Ah ouais j'ai trouvé un moyen pour pas tomber des égages Non pas pour mourir. Allez m'inee? Je ne Comment On va voir ça. C'est ma On va regarder. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui moi 30 minutes sur le euh, casuel autant, autant de temps. Et sinon on n'en fera pas. Euh, Et puis moi ça a été une découverte euh, de, pour une de la Et pour lui, euh, c'est une vraie découverte.